Bonjour à toutes et à tous. Euh, J'espère que tout le monde m'entend. Oui Oui. Euh, donc, effectivement, nous avons voulu garder le lien avec le public adulte, notamment pendant le confinement. Et nous avons, entre autres, choisi de proposer à distance deux de nos animations régulières, donc l'atelier d'écriture et le club de lecteurs, on va l'appeler comme ça. Qui ont lieu tous les mois en alternance, donc un mois l'atelier, un mois à le club, et c'est ce pas forcément les mêmes personnes qui participent aux deux. Euh, donc pour l'atelier d'écriture, euh, nous avons fait quelque chose d'assez basique. Euh, on a repris un déroulé classique d'un atelier avec nos petits exercices euh, habituels, euh, qu'on a envoyé euh, en PDF tout simplement à nos, en, en mailing à nos abonnés. Par contre, pour les, pour les lecteurs qui souhaitaient participer, il y avait une date limite pour renvoyer leurs écrits pour que nous puissions les partager. Donc, euh, ensuite, les écrits qu'on avait reçus ont été compilés et nous les avons renvoyés aux participants. Et pour certains écrits, uniquement des, des productions plus courtes, euh, des poésies, des, des acrostiches, des petits écrits euh, plus courts, nous les avons publiés sur le site Internet voilà ça c'était pour l'atelier d'écriture et pour le club de lecteurs eh bien également très classique on a choisi de le proposer en, en visio euh, on a utilisé d'ailleurs le même outil que Simon, on est passé par Jitsi, Framatalk euh, tout simplement parce qu'il n'y a rien à installer. En fait, on, il y a juste à cliquer sur le lien et sur l'ordinateur, ça ouvre directement la page de la, de la réunion, ce qui était plutôt pratique parce que notre crainte, c'était euh, que ce soit l'aspect technique qui, qui coince avec les participants. Et finalement, euh, aucun participant n'a eu de soucis techniques pour se connecter à, aux, aux réunions. Voilà, donc nous avons proposé pendant le confinement deux ateliers d'écriture et deux clubs de lecteurs à distance. Euh, le but premier qui était de, de garder le lien a été euh, vraiment atteint puisqu'on a eu quasiment le même nombre de participants qu'en qu présentiel. Euh, ce qui était quand même assez frappant, c'est euh, l'extraordinaire visibilité de nos actions pendant le confinement. Parce qu'il faut savoir que la médiathèque euh, n'a pas de page Facebook en propre. On, on, on, on est hébergé par, euh, par la page de, de la communauté de communes, en fait, dont nous sommes un service. Et nos, nos postes sont d'habitude assez noyés dans, dans, le, dans le flot d'informations. Et là, le nombre de vues était était assez, assez conséquent. Donc, je pense que ça a permis de, de faire connaître un peu nos actions. Pour autant, on n'a pas eu plus de participants que d'habitude. Ce qui est effectivement, je rejoins un peu mes collègues, les interventions précédentes, ce qui était finalement un peu frustrant. Même si ce que je garde vraiment de très positif, c'est que finalement, dans notre territoire qui est assez rural, avec un public de seniors, nos actions ont pu toucher des seniors, finalement, les contraintes techniques et technologiques n'ont pas du tout été un frein donc je pense que la formule à distance nous pourrons la conserver exceptionnellement pour les personnes qui peuvent être empêchées, pour des raisons X ou Y, des personnes qui ont des soucis de déplacement donc c'est vraiment le point positif de ces actions c'est que ça nous a montré qu'on était capable de proposer autre chose, même si évidemment rien ne remplace le, le présentiel euh, voilà, et pour l'atelier d'écriture, ce qui est assez positif et qu'on va peut-être conserver aussi c'est que les participants qui d'habitude partagent à l'oral ce qu'ils ont écrit, donc euh, en direct, là, ils ont partagé par écrit et euh, on pense peut-être euh, faire une petite compilation, un petit florilège de tout ce que l'atelier d'écriture a produit depuis cinq ans. Donc, même chose, je, je pense qu'il y aura une continuité de cette action lorsque notre, euh, notre vie professionnelle sera revenue un petit peu à la normale. Euh, voilà pour nos, pour nos deux actions euh, nos deux actions principales de médiation à distance. Merci bien. On va pouvoir passer aux questions. C'est parfait. On est à peu près dans les temps. Alors, il y a une question. Euh, Avez-vous pu enregistrer ce club de lecture en ligne euh, comme par exemple on peut le faire sur Zoom euh, oui, on aurait pu l'enregistrer et euh, en fait, euh, je ne l'ai pas fait et je l'ai regretté puisque les participants me l'ont demandé après. Euh, par contre, euh, c'est vrai que je prenais des notes de tout ce qui se disait. Donc, euh, les, les coups de cœur ont été mis en avant sur notre site et sur notre catalogue. Mais effectivement, on aurait pu enregistrer, faire une captation, mais on ne l'a pas fait. Super. Il y a une question sur le nombre de participants environ, euh, j'imagine, euh, euh, au club de lecteurs au club de lecteurs, c'était à peu près comme d'habitude. Habituellement, on tourne autour de 12, voire 15 personnes grand maximum. Là, on était à une dizaine de personnes en visio. Et pour l'atelier d'écriture, j'ai reçu environ 8 à 10 participations. Et en présentiel, on est entre 6 et 8. Donc, on était à peu près sur le même nombre de participants. Très bien. Il y a une question sur les textes, notamment pour savoir s'ils si sont sur tous les genres que c'est plutôt ou alors est-ce que c'est plus thématique, plus policier, fantaisie, généraliste euh, Les textes pour le club de lecteurs Ouais, ou... j'imagine pour le club de lecteurs. Alors c'était euh, c'était complètement libre. On n'avait pas du tout fait de thème. En général, notre club de lecteurs est d'ailleurs est sans thème parce que on n'arrive pas à se tenir à un thème. Donc c'était assez généraliste. Les participants qui étaient là. Euh, oui, c'était surtout de la littérature assez générale, sans thème. Au niveau de la modération, je rejoins un peu les propos de, de, de Simon. Finalement, ça se fait de façon assez fluide. C'est pas tellement plus compliqué qu'en présentiel, finalement. Et donc, Il y a encore une question sur si tu peux donner des exemples de choix de lecture et le temps que ça a duré. Euh, alors, le, pour le, le club de lecteurs, euh, en fait, euh, je ne peux pas tellement donner d'exemples de, de choix de lecture parce que c'est les participants ont leurs leur coup de cœur qu'ils avaient lu pendant le, le confinement, en fait. Donc, euh, après, vous pourrez aller voir sur notre, sur notre site internet les coups de cœur des lecteurs de, du, du club de lecteurs sont toujours sur le site. Euh, et la réunion durait en présentiel ça durait à peu près deux heures le samedi de 10h à midi toujours et là le temps que tout le monde se mette en place on était censé commencer à 10h en général ça commençait à 10h15, 10h30 et on finissait à midi ça durait un petit peu moins longtemps et on avait aussi choisi le samedi matin et même chose que Simon je me retrouvais à faire ça dans mon salon mais, euh, mais ça se passait euh, quand même très très bien Très bien. Du coup, tu as répondu à la, à la question sur les horaires qui était aussi euh, une question. Et aussi pour euh, l'écriture, euh, on demande s'il y avait également des critères de choix ou pas Oui, alors euh, en fait l'atelier d'écriture euh, on, on proposait un déroulé à peu près sur le modèle du déroulé euh, traditionnel, on a, on a un, un déroulé habituel à l'atelier d'écriture et pour ne pas perturber les participants euh, à l'écrit on leur a proposé le même déroulé avec des petits exercices, avec des contraintes euh, au début de l'atelier puis une, un moment d'écriture un petit peu plus long également guidé par des contraintes et là je leur avais, euh, habituellement j'ai un timing en présentiel où je leur dis bah là stop, on arrête, et là du coup j'avais guidés avec euh, bah, vous écrivez sur tel thème avec tel, telle contrainte et pendant tant de temps Voilà. après euh, libre à eux de, de respecter ces contraintes ou non mais euh, comme on le sait euh, en écriture la contrainte est souvent libératrice donc c'était euh, plutôt bien d'en avoir